Bonjour Lara Bonjour Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va bien Bonjour Comment ça va Bonjour Je ne t'entends pas bien Ça va Okaya Ça va bien Ça va, ça va bien très, très bien Alors, on va commencer D'accord. Est-ce que vous avez fait les devoirs Did you do the homework Oui. Oui, Rokhaya, oui. oui? Très bien. Est-ce que vous voyez le livre Do you see the book Oui. Oui, oui. Très bien. On va commencer. Ok, présente-toi, Lara. D'accord. Je suis Lara. J'ai sept, sept ans. J'habite à Jadda. Très bien. Quel est ton pays? Mon pays, c'est l'Égypte. Rokaya, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Rokaya. Oui. J'ai 7 ans. J'ai 7 ans. Où habites-tu? J'habite. Au Caire. quel est ton pays Doucement, take your time, Rokaya, ok Quel est ton pays What is your country Mon pays, c'est l'Egypte. C'est l'Egypte, très bien Rokaya. Lana, à ton tour, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle... Lana. Oui. Mm. J'ai sept ans. Oui. C'est l'Égypte. Très bien. Où habites-tu? J'habite. J'habite uh, à Moscou. Très bien. Alors, we're gonna take the new lesson. ok? Alors, la nouvelle leçon. We're gonna take the new lesson. Okay. Alors, la nouvelle leçon. The colors. Les couleurs. Okay. Les couleurs. La première couleur, the first color, c'est le noir. Noir. D'accord? La deuxième couleur, c'est le blanc. Le blanc. La troisième, le vert, la quatrième, le jaune, la cinquième, le bleu, la sixième, le rouge, d'accord uh, Can you read, Lana? Read the first one, lis, s'il te plaît, le premier mot. Noir. Noir. Lana Blanc. Lana, le deuxième. Blanc. Très bien, Rokaia le troisième vert. vert. Très bien, Lara jaune. Lana bleu. Et Rokaia le dernier rouge. Rouge. Très très bien. On va faire un petit exercice ensemble. Voici des couleurs. Lara, tu vas me dire quelle est cette couleur? Rouge. Très bien. Rokaya? Noir. Noir, Noir. très bien. Lana, est-ce que tu peux me dire quelle est cette couleur? Vert. Très bien. Rokaya? Jaune jaune très bien lara bleu bleu très très bien lana blanc blanc très très bien on va ouvrir le livre c'est de quelle couleur c'est de quelle couleur ce sera la première leçon our first lesson is c'est de quelle couleur what is this color We are going to hear, on va écouter, écouter le premier exercice. We are going to hear the first exercise and we're going to do it together. D'accord D'accord. Très bien. Écoutez bien, hear carefully, okay C'est de quelle couleur Activité 1. Écoute et montre les drapeaux des enfants. Jonathan a un drapeau jaune. Alexandra a un drapeau bleu. Raphaël a un drapeau vert. Lucie a un drapeau rouge. Est-ce que vous avez compris Did you understood Oui. Oui. Rokhaya Oui. Oui. Lana oui. oui. Oui. très bien. On va réécouter et chacun va me dire de qui est le, la personne. We are going to hear again and each one of you will tell me which one of this person has a red flag, a blue flag, ok mm -hmm. Très bien, allons-y. C'est de quelle couleur Activité 1. Écoute et montre les drapeaux des enfants. Jonathan a un drapeau jaune. Lara, dis-moi, qui est Jonathan Dans ce cas, le jaune. Numéro combien? Numéro combien? Le premier, le deuxième, le troisième? Le troisième. Le troisième. Très bien, Lara. Alexandra a un drapeau bleu. Lana. Qui est Alexandra? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième? La deuxième. Très bien. Raphaël a un drapeau vert. Rokaia, qui est Raphaël Premier, deuxième, troisième ou quatrième Quatrième. quatrième. quatrième. Très très bien Rokaia, très bien. Lucie a un drapeau rouge. Lara. Qui est Lucie? Lucie rouge. Très bien. La première, oui. Très bien. On va faire le deuxième exercice. D'accord. Dans le deuxième exercice, il y a quatre drapeaux blancs. We are going to do the second exercise. In this exercise, the four have four uh, uh, white Flags, Ok Alors, on va écouter et on va voir lequel a quelle couleur. On va écouter. We are gonna listen and we are gonna see which one will take which color. Ok Allons-y. Activité 2 Écoute et colorie le drapeau de Kilima, Emma, Wataru et Emine. Kilima a un drapeau vert. Lara, Kilima a vert. un drapeau <coughs> <coughs> vert. vert. vert. Quelle, quelle est la couleur vert en English What is vert? Green, green. Gr green, très bien. Emma a un drapeau bleu. Lana, de quelle couleur est le drapeau de Emma? Bleu. Très très bien, bleu qui est blue. Ok, bleu blue. Wataru a un drapeau Jaune. Rokaya, quelle est la couleur du drapeau de Wataru Jaune. Attends. Ouvre le micro, ouvre le micro. Jaune. D'accord Très bien. Emin. A un drapeau rouge. Lara, quelle est la couleur du drapeau rouge. de Emile? Rouge. Rouge, très, très bien. On va passer à la deuxième leçon. Deuxième leçon. We are going to do the second lesson. The second lesson name is tuer comment. Tu es comment How are you How The hair, the eyes, and if you are tall or small, okay The hair, les cheveux. Les cheveux. The eye, les yeux. And the small and tall, grand et petit. We are gonna see now on the PowerPoint the images, okay la première chose, les cheveux, d'accord Il y a quatre couleurs de cheveux, brun, roux, blond et noir. The first thing we are going to talk about is the hair. We have four hair color. Brun, it's the brown. Roux, it's redhead. Blond, blonde. Noir, black. Ok. Alors, si je veux dire mes cheveux sont bruns. Mes cheveux, Sarah, mes cheveux sont bruns. D'accord. If I want to say my hair is brown, we say mes cheveux sont. Ok. Lara, Lara, lis-moi lis la première. Mes cheveux sans bronze brun brun brun Lana mes cheveux mon cheveux mes et sans mes cheveux mes sans Mes cheveux sont noirs. Toi, ah oui, tu, toi tes cheveux sont noirs. Très bien Lara, tu m'as fait celui-ci. Très très bien. Rokaya Est-ce que tu peux lire Est-ce que tu peux lire, Ruiz Mes cheveux... Mes cheveux... cheveux sont... Blonds. Blonds. Très très bien. Lara Ici. Mais tu veux son roux, roux, roux, on ne dit pas le x, we don't say the x, roux, ok, okay? Roux. très très bien. La deuxième partie, c'est les yeux, d'accord, les yeux. Alors, on a quatre couleurs de yeux. D'accord Le noir, le marron, le bleu et le vert. The second part is the eye. We have four colors. Black, brown, blue and green. Ok Si je veux dire mes yeux, Sarah, mes yeux sont marron. D'accord My eyes are brown. Donc, Lara Oui, tu mes vas yeux sont noirs. Noirs. Noirs. Très bien. Lana Mes yeux sont marrants. Marron, très très bien. Rokaya. Mes sont Très très bien. Cédra? Bien. Yeah. Bonjour Cédra. Bonjour. Alors, tu peux me lire ici mes yeux? Mes yeux yeah, sont verts. Vert, très très bien. On a dit qu'il y a, on parlait des yeux et on a parlé des cheveux. We talked about the eye and we talked about the hair. Ok? Ok. Next thing. La taille. La taille. Être petit ou être grand. D'accord? The size. If you are tall or if you are small. Alors. La taille pour les filles, la taille pour les filles, je suis grande, je suis petite, d'accord, je suis grande, I am tall, for the girl, we say grande, and for the little, ok, for the small, we say petite, je suis petite, ok, pour les garçons, pour les garçons, on dit, je suis grand, je suis petit, je suis grand et je suis petit. So, for the girl we say grande et petite and for the boy we say grand et petit, we don't say the e, d'accord Vous avez compris Did you understand Oui. Oui, très très bien. On va faire les exercices. On va ouvrir le livre. Alors, on peut voir ici. D'accord Lara, est-ce que tu peux lire les yeux Les yeux. Lara, continue. Les cheveux. Très bien. Lana la couleur des cheveux la couleur des cheveux the hair color rocaille blond très bien blond Cédra? brun brun Brun. Très bien. Lara Oui. Tu peux me lire ici Très bien. Lana Noir. Noir. Très bien. Alors, on a dit, il y a les yeux, les cheveux, la couleur des cheveux. Il y a blond, brun roux et noir, d'accord. Ici, est-ce que Rocaya, tu peux me lire oui. Là, le colère les yeux. Les yeux, très très bien, Rokhaya très bien. Cédra, est-ce que Leur, tu peux lire bleu, marron. Oui noir, très bien, alors on a dit que pour la couleur des yeux, the eye color, on a quatre couleurs, bleu, vert, marron et noir, d'accord, on va écouter et on va faire l'exercice, d'accord, on va écouter et on va faire l'exercice, we are to listen and each one of you will tell me Uh, uh, if her hair is roux, blond, noir. D'accord On y va. D'accord. Tu es comment Activité 1. Regarde, écoute et répète. Emma a les cheveux blonds et les yeux marrons. Lara, Emma, quelle est la couleur de ses cheveux? Oh. Blonds. Et blanc. Ses yeux? Et ses yeux et ses yeux. I didn't hear it. D'accord, on va réécouter. We are gonna listen again. Ok. Tu es comment Activité 1. Regarde, écoute et répète. Emma a les cheveux blonds et les yeux marrons. Quelle est la couleur des blonds? yeux les yeux brown. Comment on dit en français? Ma. Ma. Marron. Marron. Marron, d'accord? Brown, oui. marron. Très bien. La deuxième. Raphaël a les cheveux bruns et les yeux marron. Lana, quelle est la couleur des cheveux de Raphaël? Est-ce que tu as entendu? Did you listen to the audio? Mm. D'accord. Rokhaya, est-ce que tu peux me dire? Les cheveux? Les cheveux? On écoute encore. We are gonna listen again. Okay, Rokaya? Raphaël a les cheveux bruns et les yeux marrons. Les cheveux bruns et les yeux marrons. Marrons. Très très bien. On écoute la troisième. Lucie a les cheveux roux et les yeux verts. Cédra, Lucie a yeah. les cheveux... Verts. Non, les yeux verts. Les cheveux... I Je... Do here. Je remets. I'm going to put again and you tell me, OK? OK. Listen carefully. Écoute bien. Et les yeux verts. Lucie a les cheveux roux. Et les yeux verts. Quelle est la couleur des cheveux you, Lucie? roux? Roux. D'accord. Et les yeux Verts. Très très bien. Lana. Lana. Écoute. Écoute la quatrième, listen the fourth, et tu vas répondre and you're gonna answer, ok? A okay. les cheveux noirs et les yeux noirs. Wataru a à les cheveux? Noirs. Et les yeux? Noirs. Noir, très très bien. Écoute et montre. D'accord On va écouter et on va dire qui est la personne qui parle. We are going to listen and we're going to say which one is talking. D'accord Allez, on écoute. Activité 4 Écoute et montre. Kilima est petite. Lucie est grande. Jonathan est petit. Raphaël est grand. Est-ce que vous avez compris Did you understand Est-ce que vous avez compris Oui Oui. D'accord, oui. très bien. Cédra, Kilima est petite ou grande Grande. Kilima est grande ou petite Petite, petite. Petite, très bien. Kilima est petite. Lara Lucie est grande. Lucie est grande, très bien lokaia Raphaël, va le oh. non, Raphaël est petit, petit, he's small, ok, Raphaël est petit. Tedra, il est grand ou il est petit Tedra. grand, très bien, donc on a dit petite grande petit grand d'accord fille et garçon très bien on va écouter on va écouter et on va répondre on va mettre le nom qui manque we are going listen we are going put the name that is missing okay listen carefully activité 5. 5 écoute et écrit le prénom emma est grande cédra qui est grande est ce que tu as entendu non on va remettre une dernière fois écoutez très bien écoute et écrit le prénom. Emma est grande. Qui est grande Emma. Très bien. Lara Est-ce qu est oui. que je peux boire de l'eau Termine en French. Est-ce que je peux boire de l'eau Est-ce que je veux de l'eau De l'eau Bien sûr, Cédra, oui. Vas-y. Lara Oui Tu vas répondre la deuxième. You are gonna to answer the second. So listen carefully. Écoute bien. D'accord D'accord. Alexandra est petite. Alexandra. Et Alexandra est petite. Très bien. Rokaya. Oui. oui. Tu vas faire la troisième. You're gonna do the third. Listen, écoute. Émine est grand. Émine. Émine est Émine est grand. Très bien. Cédra, la quatrième, écoute. Wataru est petit. Et petit. Et petit. les couleurs. La première chose qu'on a pris, c'est les couleurs. The first thing we took is the color. Rouge, bleu, vert, jaune, blanc et noir. D'accord la, la deuxième chose, tu es comment les cheveux, les cheveux, la couleur des cheveux, the hair color. We said, on a dit quatre couleurs, le blond, le brun, roux, noir, d'accord? Les yeux, la couleur des yeux, quatre couleurs, bleu vert, marron, noir. D'accord Et la dernière chose, grand, petit. Grand, petit. Pour les garçons. For the boy, grand, petit. For the girl, grande, petite. D'accord Très bien